An artist, an artist. To be in the process of doing something, être en train de faire quelque chose. I'm in the process of creating. Je suis en train de créer. The polite way to say, could you, pourriez-vous? Could you teach me to create? Pourriez-vous m'apprendre à créer? A masterpiece, a chef-d'oeuvre. To explain, expliquer. A paintbrush, un pinceau. A palette, une palette. The imperative of peindre to paint is the same as the imperative of peigner to comb. Peigner Que faites-vous, messieurs Je suis en train de créer. Créer, croire. Un chef d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, chef d'œuvre Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Mais je suis un artiste. Je ne peux pas expliquer ce que je fais. Je crée, c'est tout. J'aimerais créer aussi. Pourriez-vous m'apprendre à créer Créer, c'est peindre. Et peindre, c'est voir. Oh, alors c'est facile. Moi, je sais voir. Non vous ne savez pas voir. Seul un artiste sait voir. Euh, Pourriez-vous m'apprendre à voir? Regardez. Regardez bien. Vous voyez bien? Oui, je vois bien. Prenez un pinceau. Un pinceau. Et une palette. Et une palette. Et maintenant, peignez. Peignez? Comment? Comment? Comment? Mais je suis un artiste. Je ne peux pas expliquer. Bon, bon, d'accord. Je vais peindre. En train de, in the process of, Créer, to create. Un chef-d'oeuvre, a masterpiece. Pourriez-vous, could you? Un pinceau, a paintbrush. A thumb, A pouce. An artist's model, male or female, un modèle. An object, un object. A line, une ligne. Eyelashes are, des cils. Eyebrows are des sourcils, and lips are des lèvres. Oh, mon pouce! Vous ne peignez pas le pouce, vous peignez le modèle. Le modèle? Quel modèle? La fille. là. Oh, la belle fille qui ne bouge pas. Ouf. Pourquoi ne bouge-t-elle pas? Les modèles ne bougent pas et ne parlent pas. Ce sont les objets que nous, artistes, nous peignons. C'est tout! Un objet! Pauvre jeune fille! Oh, regardez la ligne du visage! C'est ça qui intéresse l'artiste! Oh! Quel joli visage! Regardez la ligne des sourcils! Quel beau sourcil! La ligne des lèvres! Quelle lèvre charmant! C'est tout ça qu'il faut peindre! Oh! Elle est si belle, c'est dommage de la peindre! Mais c'est parce qu'elle est belle qu'il faut la peindre! Elle est là pour ça! Ah. Commencez par les lèvres! Les lèvres sont toujours les plus difficiles à peindre. Bon. Commencez par les lèvres. Un pouce, a thumb. Un objet, an object. Des sourcils, eyebrows. Des lèvres, lips. The artist's canvas, la toile. The picture, le tableau. The way to say mine, le mien, and referring to the feminine, la mienne. Yours, le vôtre. Referring to the feminine, la vôtre. His or hers, le sien. With the feminine, la sienne. The chin, le manteau. Oh, pas sur le modèle. Vous peignez sur une toile. Ah, sur une toile. Non, celle-ci est la mienne. Celle-là sera la vôtre. <sighs> sur une toile Peignez les lèvres, les sourcils, et qu'est-ce que je dois peindre maintenant? Regardez le menton, la ligne du menton. Ah, le menton, et ensuite? Oh, faites le reste du visage tout seul. Je suis en train de finir mon tableau à moi. Le nez, les yeux, les cheveux, voilà! Mon chef-d'oeuvre est fini. Le mien aussi. Mademoiselle, vous pouvez venir voir maintenant. Quel tableau est le vôtre? Celui-ci est le mien. Celui-là est le sien. Ah! Oh, C'est un chef-d'oeuvre! Un véritable chef-d'oeuvre! N'est-ce pas? Non, pas le vôtre. Le sien. Quoi? Vous êtes un vrai artiste. J'aimerais être votre modèle. Mademoiselle, que faites-vous? Je suis un modèle. Un objet? Je ne peux pas expliquer ce que je fais. Hein? <laughs> La toile, the canvas. Le tableau, the picture. Le mien, mine. Le vôtre, yours. Le sien, his or hers. Le menton, the chin. Now, here's the complete sketch again.